Ouais, ça se lance et je fais le flop. Partie. Ah c'est moi bon qui pose la question ben non, du coup. Tu veux. Ah, tu Je m'appelle Olivier et j'habite à Brest. Je suis né à Brest, Bresto-Brestois. c'est au mois de décembre que j'ai souscrit. Euh... Dès que je peux, en vélo électrique, et sinon en tramway. Euh, D'abord, une première fois, vite fait, par le télégramme Et ensuite, c'est ma compagne qui a vu un post Facebook qui m'en a parlé quelques semaines après. Oh, pas du tout. C'est un crayon un peu particulier, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire comparé au crayon qu'on fait actuellement. donc j'ai pas trop de souvenirs. Euh, la bière Arvarus qui est faite à Plumoguer. J'ai déclenché l'alarme trois fois, avant de réussir à la désarmer. Euh, la convivialité, principalement, qui est à Atikop. Surtout pour ça que je veux venir. Alors c'est un petit restaurant, euh, l'Impérial, euh, à côté de la Place de la Liberté, qui fait des super nems et ça mousse. Bah, mon voisin, bah, je pense que je lui parlerai de la convivialité, euh, convivialité qu'il y a à TikTok et puis la bonne ambiance qu'il y a euh, sur les créneaux euh, en général. C'est bon, hein ouais, Ok, bon super, bon bon merci. Bon merci. Je,